Ils sont cinq. Cinq écrivains, hommes et femmes, en lice pour le prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022. Cinq écrivains au menu de cinq grandes rencontres publiques au Lausanne Palace entre octobre et février. Du 15 février au 15 mars 2022, c'est vous qui votez. Pour choisir le livre lauréat du prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022. Toutes les infos sur lausanne.ch slash